Donc, ma conclusion, c'est continuons à fond à soutenir nos start-up, à arriver à les faire grossir. Appelons les groupes établis, même importants, à avoir la volonté farouche de se transformer et pour se transformer, de savoir travailler justement avec les start-up. Veillons à ces équilibres. Et si nous avons arrivé à faire ça, je vous assure, il y a un dynamisme dans nos écoles, il y a une formation de jeunes, il y a un enthousiasme, et je crois véritablement que notre pays pourra beaucoup plus encore qu'aujourd'hui retrouver la voie de l'innovation technologique, la voie de la créativité, et enfin sortir d'un système où nous n'avons pas fait encore assez, et bien entendu, dans le cadre en particulier, d'un redressement de notre effort industriel. Merci.